Jésus! sur la fameuse et bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mmh. L'effet total de cette évangélisation de Mars est zéro. Plus je la répète, nous on veut l'entendre. <rire> Ce jour-là, de nouveau, Philippe était en route, Pénibus, en plein soleil, sur la route qui mène à Jérusalem. Tout à coup, en sens inverse, j'ai vu un homme sur son chat. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là, là qu'il était beau! Mais à la il avait l'air riche! Riche! Riche! Et ce qu'il m'a oublié, c'est qu'il avait l'air très sérieux. C'était sans doute un étudiant ou un maître. Encore la fameuse et bonne nouvelle du royaume de Dieu Vous êtes magnifique. Ah. enfin, je peux lever le voile sur cette fameuse bonne nouvelle de l'Évangile de Dieu, de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous sauver de nos péchés. Dis donc, Philippe, c'est réservé aux hommes venus du Sud, le baptisme, et moi. Je suis trop confin, peut-être, ou pas assez lettré. hein, Philippe et alors là, à la question que je lui ai posée, qu'est-ce qui empêche moi aussi, moi Lily, que je reçoive ce fameux baptême Il a répondu, mais ma soeur Ah, yeah. <rire> Mouillé Ratouillé Lavé de la tête aux pieds En surface Ah, c'est qu'il a fallu du temps On ne convainc pas aussi facilement L'oralité L'oralité fait son travail Et son chemin en l'homme L'inverse n'est pas toujours vrai hein ce jour-là un texte, je ne savais pas lire. Ah, mais on me disait toujours pourquoi est-ce qu'on apprendrait à une femme pour laver le linge à lire Ça servirait à quoi hein, Des fois que réfléchir, ça ferait avancer les choses. C'est mon fils aîné qui m'a appris à lire. Du coup, j'ai pu lire le livre des amis, et puis tant d'autres choses. Le soir, quand je suis chez moi, après que j'ai déposé le chez chacun, des enfants. Et je leur raconte à mon tour cette parole qui a creusé son espace en moi après un long chemin, un long apprentissage. Et je leur dis que oui, ça change tout du moment que l'on apprend, que l'on lit, que l'on cherche à comprendre et à être curieux et à ne pas forcément Rester à la place que nous a donnée une bonne fois pour toutes, mais de prendre celle simplement que Dieu nous a réellement attribuée. Alors faites attention, mesdames et messieurs, je suis l'oralité. Méfiez-vous des bords de route et des bords de fleuve, des bords de rivière. Je pourrais bien me trouver planqué dans un coin, tout entendre ce que vous racontez. Et vous pourriez vous retrouver dans quelques décennies, on ne sait jamais, dans une parole dite inspirée.